Salut Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une extension gratuite dans SketchUp qui est vieille comme SketchUp quasiment, c'est Bender, Donc ça, ça fait un moment que ça existe, mais moi je l'utilise souvent et pour autant je ai jamais parlé sur la chaîne. Donc voilà, euh, on va en parler aujourd'hui. Et ça permet cette, cette extension de déformer un objet. Vous avez par exemple une grille bien droite et vous voulez la courber pour qu'elle épouse la forme d'un mur, euh, d'un balcon, quelque chose comme ça. On va voir plusieurs exemples d'ailleurs. Et ben c'est vraiment l'extension idéale. Encore une fois c'est gratuit, donc je vous montre comment ça marche. Shape Bender, c'est juste cette petite extension que vous voyez là, un seul bouton. On trouve ça dans le euh, la, la, la extension warehouse, c'est-à-dire ici, euh, vous allez juste taper dans le, le, le la barre de recherche bah, shape, comme ça, S H A P E Bender, entrée et vous allez la voir Il y en a qu'une, c'est celle-ci. Clique dessus, on presse installe et moi c'est déjà fait. Elle est là. Ok, donc j'ai fait une courbe ici et je voudrais qu'il y ait une balustre que je vais aller télécharger qui devienne, qui va être plate, un hein, qui va être rectiligne et qui vienne s'adapter vraiment sur cette courbe. Alors comment on fait Déjà, ben, il nous faut la matière première, la balustre. Donc je suis allé sur Internet et j'ai pris cette balustre métallique ici. Je l'ai téléchargée, donc je vais l'importer. Maintenant, fichier, importer la balustre. La voici. Elle arrive là. Tac. Bon, déjà, il faut regarder comment se comporte. Comment bon, C'est pas moi qui l'ai modélisé, donc je regarde un peu comment elle Je vois que le groupe pas forcément très bien. Il y a un repère dedans là qui est resté. Puis ça me fait un gros groupe alors que l'objet est petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais éclater le groupe. Hop, euh, et je vais peut-être euh, en faire plus parce que en fait, je vais rentrer dedans et je vais l'agrandir. là, je, la, je vais la dupliquer. Hop, je vais prendre ça. Je vais le mettre au bout. Hop, pour en avoir une plus grande longueur. Ok. Mais tout ça, il faut que ce soit dans un même groupe. Ok. Vous voyez, quand je clique dessus, c'est bien dans un même groupe. Maintenant je voudrais que cette forme qui suit l'axe rouge, qui est bien droite, elle s'adapte là-dessus sur cette courbe. Et la première contrainte c'est ça, pour vraiment utiliser bien Shape Blender, il faut que votre forme suive soit parallèle à l'axe la, rouge. Donc on voit qu'ici dans mon modèle c'est le cas. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, présenter euh, le, le, le groupe comme ça. Ça marchera moins bien, on voir ça ne marchera pas. Donc je me mets comme ça, bien parallèle à l'axe rouge, ça ne m'empêchera pas de le tourner après coup. Hein. Et euh, la, la deuxième chose, il va falloir que je fasse une ligne avec le crayon. Et la ligne, je la fais sur l'objet, en dessous, au-dessus, mais qu'elle soit à peu près dessus. Je fais comme ça un clic ici. Encore une fois, il faut bien que cette ligne, je la fasse sur l'axe rouge. Et je vais la faire jusque là. Tac Ce qui fait que j'ai une ligne, vous voyez, qui va d'un bout à l'autre de ma forme. J'ai les trois choses qu'il faut, c'est-à-dire cette ligne, l'objet et la courbe. Je sélectionne le, la barrière, enfin le, le composant, le groupe. Je viens cliquer une fois sur Shape Bender, on voit qu'ici en dessous, il me donne un message. Alors c'est toujours en anglais, mais il que c'est assez simple. Please select a single line that lies on the red axis. Vous noterez mon super accent anglais. Ben, ça veut simplement dire que sélectionner la ligne qui, qui suit l'axe rouge, c'est celle-ci en fait. Donc, je clique une fois dessus, et là le message change. Please select a curve, donc une courbe. Mais elle est là, et là je sélectionne la courbe. On attend un petit peu la parce que SketchUp se met à, à un petit peu à faire des calculs, à réfléchir, à... On va faire plein de choses. Et il me propose une première chose verte, là, qui est pas bonne du tout. Et là, on peut lire encore en, en bas. Hein. Comme d'habitude, il y a toujours des renseignements ici sur comment s'utilise une extension. Alors, si j'accepte, c'est Enter. Mais là, c'est pas du tout ce que je veux. Donc, je vais pas cliquer sur Enter. Et après, j'ai les flèches, les arrows. La Up Arrow, c'est à la flèche du haut. Donc, je clique une fois dessus. OK? Ça passe d'un côté à l'autre. Et la Down Arrow, c'est à dire la flèche du bas. Et là, ça va me faire une autre proposition. Et c'est celle que je veux. Donc, si c'est bon, je fais Entrée. J'attends encore un petit peu que, que ça mouline. Et voilà. J'ai donc euh, déformé cette, cet objet euh, bien droit sur une courbe. Ce qui est plutôt pratique, ma courbe étant simple, mais j'aurais pu en faire une plus compliquée. D'ailleurs, ce qu'on va faire, je reprends le tout, c'est-à-dire ma balustre avec la ligne qui y a dessus. Je la copie et je vais dans la scène numéro 2 que j'ai préparée là-bas. Hop, ici. Tac. Ça va aller très vite. Je veux que ce balcon j'ai que j'ai détouré ici avec le stylo hein. j'ai juste fait la tac tac tac tac et puis je l'ai décalé ici Donc j'ai la ligne qui suit la forme euh, de, de ce balcon pour sécuriser ce pauvre monsieur faudrait pas qu'il tombe cette balustre et la ligne qui est toujours là ok donc j'y vais je sélectionne le groupe je clique une fois sur Shape bender je viens chercher la ligne je clique sur le la courbe c'est une courbe j'attends alors là ça pouvait attendre plus ou moins longtemps en fonction de la forme, la courbe, la puissance de votre ordinateur je fais un coup la flèche vers le bas et là, là une fois que j'ai fait ça, je regarde la flèche vers le haut ce qu'elle fait, c'est que la flèche vers le haut, elle me propose soit un petit peu à l'intérieur ou un petit peu à l'extérieur par rapport à ma ligne alors là, ça ne change pas grand chose parce que ma ligne ici hop, j'essaie d'être clair, ma ligne ici, je l'ai faite vraiment au milieu ok et ben là, je valide avec entrée hop j'attends encore un petit peu et voilà j'ai plus qu'à prendre le composant qui vient d'être créé aller le plaquer ici où il doit être et hop. J'ai une balustre qui s'adapte exactement à mon balcon et je l'ai faite en deux 2, 2 Et là maintenant on va faire la même chose avec l'escalier. C'est encore plus rapide parce que je pense que vous avez compris le système. Je pense que mon truc ça marche, mais que des fois il y a quand même des petites euh, des petites euh, choses à faire soi-même. Donc là j'ai un escalier avec la balustre pareil qui est dessiné grossièrement ici. Je sélectionne chef Bender, je vais chercher la ligne, je clique ici, j'attends. On voit que c'est pas bon, flèche vers le bas, entrée. Et en 2-2, j'ai réussi à faire tout un garde-corps pour, euh, pour un escalier. Alors l'escalier, il est quand même euh, demi-tour, machin. Ah, ici, il y a un petit défaut, vous voyez, je suis allé trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait CTRL-Z, on recommence. Tac. Tac. Tac. Tac. Et on va lui demander, si, si on voit que ça ne va pas, on va essayer de faire plusieurs propositions avec la flèche du bas, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vraiment matche avec l'escalier. On qu'ici j'ai un petit effectivement j'ai un petit défaut. Donc je continue. Alors là il y a un truc ouais un peu bizarre. Ben voilà, à force de, de demander des propositions, il a réussi à me faire quelque chose de plus, de plus correct. Donc là je valide, entrée. La, la rambarde est prête, je la prends, je l'adapte là et je vois, je, voilà, les choses qu'il faut parfois adapter, c'est ça. Voilà, là il m'a fait un truc un petit peu oblique parce qu'il a suivi la ligne que je vais donner ici. Donc pour, comme j'ai une platine ici, bah, il faut, faut rentrer dedans, là il n'y a pas le choix, et puis venir modifier ça bah, un petit peu à la main, ça peut être assez rapide, vous voyez comme ça. Et puis ensuite, hop, le mettre comme ça, voilà. Bon, donc il y a des petites adaptations qui peuvent être à faire, mais ça a quand même relativement, enfin, ça, ça, ça va vite. Donc voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, avant de finir, j'ai téléchargé tout à l'heure hein, une balustre euh, sur internet, mais je peux très bien faire super rapidement un truc à moi, un petit peu plus fantaisiste, vous voyez comme ça, on va dire que ça c'est une balustre. Euh, je vais faire dedans euh, des, petits, des petits trous comme ça, avec des cercles. Hop, voilà, faire comme ça. Hop. Voilà, par exemple, je sélectionne tout ça. Je vais aller jusqu'au bout là-bas et je vais essayer de percer mon objet euh, encore un peu plus que ça même voilà par exemple hop et puis là je vais je vais essayer de, de, de faire une balustre un petit peu bah, peut-être un peu fantaisiste quoi mais là hein, allez voir que ça va ça va vite et que ça marche aussi bien quoi hop tac ici je vais couper ça au milieu voilà j'ai fait cette forme là on plus prendre le temps de faire un truc plus, plus complexe, mais pour vous montrer que ça, ça marche aussi super bien. Quoi. Je vais faire exactement pareil, je vais faire une ligne, et cette ligne, je vais la décaler. Tiens, pour pour montrer un exemple différent, je vais la faire là, je ne la fais pas sur l'objet, je la fais un peu en décalé. Et bien, comment dire, en faisant ça, ça va se décaler d'autant de la, la ligne ici. Euh, voilà, pour que vous compreniez bien, je vous montre, je sélectionne mon composant, je, mon groupe, je clique sur Shape Bender, je vais la prendre la ligne droite et je clique ici. Ça devrait aller assez vite parce que ma forme, ici, finalement, est assez simple voilà ça arrive flèche du bas et là on voit que par rapport au profil eh c'est décalé c'est décalé pourquoi parce que ici bah, c'est décalé aussi et si je fais la flèche du haut maintenant hop allez voir que eh bien, soit il se décale d'un côté soit de l'autre soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur ok encore une fois il me fait des angles un peu bizarres. voilà ça a l'air d'être un peu mieux je fais entrer Et là bah, il va me faire des trucs un peu bizarres dans les angles aussi parce que forcément j'ai mes espèces de trous là avec bah, des appliés, lui il n'a pas, pas détecté, euh, voilà par exemple ici, bah, ça fait un truc un peu étrange, mais ça c'est ma forme de base qui est un peu comme ça, mais regardez à quel point c'est rapide pour se faire des petites rambardes euh, sympathiques, bah, les angles ne sont, euh, sont pas parfaits ici, donc j'aurais dû faire plus de, de flèches du bas pour qu'il me propose quelque chose de bien euh, avec un angle à 90. Donc voilà, cette petite extension, la Shape Bender, qui est vraiment très simple à utiliser. N'oubliez pas que pour les débutants, il y a dans la description chacune des vidéos, et là c'est encore le cas, bah, des formations qui vous permettent de débuter à la fois sur SketchUp, à la fois sur VRE, puis parfois sur d'autres logiciels aussi. Hein. J'ai du 3DS, Twinmotion, des choses comme ça, en, en farfouillant un peu dans, dans, sur mon site ou, ou dans mes vidéos. Et puis, euh, bah voilà, moi j'espère que cette petite extension vous sera utile, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao